Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un centre commercial ici à Thénée. Je vais me faire un petit peu discret parce que normalement on ne peut pas filmer dans les centres commerciaux. Dans cette vidéo, je voudrais parler de la réforme des retraites. Il y a beaucoup de grèves en ce moment au sujet de, justement de cette réforme des retraites. Donc en France et ailleurs, on ne sait pas très bien euh, si on va pouvoir euh, recevoir une retraite décente. En tout cas, il est clair que ça fait déjà plusieurs années qu'on s'attend à ces changements. Euh, beaucoup de chômage, donc pas assez de personnes actives pour euh, assurer donc, les retraites des personnes donc, qui ont atteint l'âge de la retraite. Donc la population vieillissante, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont plus sur le marché du travail et qui doivent recevoir une retraite auxquelles ils ont eu droit après une quarantaine d'années de travail. Donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien on sent bien que les États cherchent des solutions, notamment repousser l'âge de la retraite jusqu'à 67 ans, on ne sait pas jusqu'où ça ira, on sait qu'aux États-Unis, on le voit bien maintenant, des, il y a beaucoup de personnes âgées qui doivent continuer à travailler euh, très tard jusqu'à la fin de leur vie pour assurer euh, une vie décente. Et euh, on va vers ce système euh, en France, en Belgique, un petit peu partout en Europe. Et également, euh, on sait par exemple qu'il y a des fonds de pension qui sont très intéressés par ces, ces réformes euh, des retraites, notamment le le fonds BlackRock qui est un des, des plus grands au monde. On sait que Macron est, est ami avec le, le directeur donc, de, de ce fonds. Donc c'est clair qu'il y a des choses qui se, qui se discutent à ce niveau-là et qu'on va certainement apprendre que petit à petit, il va falloir financer soi-même ses retraites. Ce qui ne va pas arranger les choses, bien sûr. Et en général, ces fonds de retraite, d'une part, ils ne sont pas garantis. On a vu aux États-Unis des fonds de retraite qui ont fait faillite à cause de malversations de la part de leurs dirigeants ou d'incompétence, tout simplement. Et donc, euh, si vous confiez votre argent dans ces fonds, en espérant avoir une retraite décente parce que l'État ne vous assurera plus la retraite, eh bien, c'est malgré tout assez risqué. C'est la raison pour laquelle vous devriez songer à vous-même investir votre argent en bourse, mais apprendre à trader, apprendre le trading et de cette manière-là vous vous garantissez des revenus de manière régulière et non pas dans X années, mais tout de suite vous voyez les résultats de votre trading. Donc si vous choisissez une formule de trading comme celle que je préconise, donc Le trading à très court terme, le scalping, eh bien, au bout de, de quelques minutes ou de quelques heures vous avez directement vos gains euh, que vous pouvez récupérer quand vous le souhaitez. C'est donc vers cela que je conseille euh, de s'orienter et non pas de confier votre argent à d'autres personnes. On voit très bien que les banques maintenant ne donnent plus aucun taux d'intérêt, donc l'épargne ne rapporte plus rien à la banque. Les banques sont en train d'augmenter les frais euh, de toutes parts également. Donc, placer votre argent en banque n'est plus une solution. Vous pouvez éventuellement le placer dans l'immobilier, c'est une solution, mais euh, si vous n'avez pas de quoi placer dans l'immobilier ou si vous voulez vous diversifier, ce qui est bien sûr la meilleure manière de faire, je vous conseille d'investir en bourse, d'apprendre une méthode de trading efficace et vous-même donc de placer votre argent en bourse et de gagner de manière efficace car il y a des méthodes de trading très efficaces à court terme que tout le monde peut apprendre, que vous pouvez apprendre également et qui vous permettront de faire fructifier votre argent. Que vous soyez travailleur ou à la retraite, vous pouvez vous-même donc faire fructifier votre argent en bourse. Bien sûr, ça demande une formation on ne s'improvise pas trader, donc ça, ça demande un apprentissage, mais ça vaut vraiment la peine. Donc c'est ce que je vous conseille, n'hésitez pas à me donner vos commentaires à ce sujet, à poser vos questions, ça fait plus de 10 ans que je fais de la bourse, que je fais du trading et que j'ai créé des formations, ça fait plus de 5 ans que je commercialise des formations et mes résultats sont bien sûr excellents, mais mes étudiants ont également d'excellents résultats, si vous regardez sous cette vidéo vous verrez sergedemoulin.com avis, vous aurez des avis de mes étudiants donc j'ai régulièrement des étudiants qui m'envoient le fruit de, de leurs résultats après avoir acquis une de mes formations. Donc si vous êtes intéressé par mes formations, je vous conseille actuellement ma formation Scalping plus Ishimoku qui est une formation vidéo que vous pourrez apprendre très rapidement et en cette fin d'année, euh, c'est l'occasion de prendre un peu de temps pour faire cela et démarrer l'année 2020 donc, sur les chapeaux de roue et vous pourrez donc euh, vous-même investir votre argent en bourse et le faire fructifier. Vous avez un lien ici au-dessus, dans le coin supérieur de la vidéo et sous la vidéo, vous avez également un lien vers mes formations qui vous permettront donc euh, en quelques jours d'apprendre une méthode de trading efficace et vous pourrez démarrer immédiatement sur un compte de démonstration. En quelques minutes, vous pourrez ouvrir un compte de démonstration. Je vous donne les liens vers les brokers que je recommande. Et vous verrez, c'est très amusant, c'est très gai, et surtout, ça rapporte de l'argent. Ce qui est bien sûr le but principal, car les retraites, c'est plus qu'on a connu il y a quelques années. Il faut vraiment songer à votre avenir, à ce niveau-là, et à faire fructifier vous-même votre argent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.